Salut mes beautés, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui sera 5 exfoliants faits maison. Euh, C'est quelque chose que j'adopte depuis un bon moment. J'achète plus les gommages qui se vendent en commerce. Et puis voilà, ça a tellement de bienfaits. Euh, ça régénère la peau, ça nettoie la peau, ça purifie les pores, etc. Et je vous les recommande à 100%. Donc on commence tout de suite Premier gommage qui est mon number one, vraiment très facile à réaliser. Vous aurez besoin euh, de sucre euh, cristallisé, sucre quoi, et vous rajoutez de l'huile tout simplement. Ici si j'utilise de l'huile de noix de coco, vous pouvez aussi rajouter quelques gouttes de citron euh, et vous mélangez bien le tout. C'est un exfoliant que vous pouvez utiliser sur le visage ainsi que sur le corps. Plus les graines sont grosses, plus vous pouvez utiliser sur le corps, plus elles sont fines, euh, c'est mieux euh, adapté pour le visage euh, donc voilà vous voyez bien que c'est des ingrédients euh, qu'on peut trouver euh, euh, un peu partout à la maison et voilà l'application est très simple donc euh, vous appliquez sur votre visage et vous faites des mouvements euh, circulaires euh, vous vous concentrez un petit peu sur la zone T là où il y a plus d'impuretés et de points noirs et, et au final vous rincez avec de l'eau tiède et vous séchez votre visage Deuxième exfoliant, vraiment très simple, bicarbonate de soude avec un petit peu d'eau. Il a pas plus simple, c'est des graines tellement fines que je préfère l'utiliser uniquement sur le visage. Et puis mon euh, deuxième préféré, mon deuxième exfoliant préféré, c'est celui à base euh, de marre de café. Vous rajoutez quelques gouttes d'huile, ici j'utilise de l'huile d'argan. Vous mélangez le tout et vous pouvez l'appliquer sur votre visage ainsi que votre corps et le résultat est juste incroyable. Euh, ce gommage là est vraiment magnifique euh, j'utilise du sel de mer mélangé avec un petit peu d'amande douce et euh, franchement la peau elle est très très très douce après, euh, très lumineuse c'est juste, juste incroyable vous voyez la texture comment elle est c'est euh, vraiment du top et puis au final ça c'est un exfoliant vous pouvez utiliser euh, de la semoule moyenne ou grosse ça dépend euh, sur quelle partie du corps vous voulez l'utiliser vous rajoutez un petit peu de jus de citron et un petit peu de miel et ça fait blanchir la peau comme pas possible à la place euh, du, de semoule vous pouvez aussi utiliser euh, de la poudre d'amande. et voilà ça revient un petit peu cher je trouve euh, voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que les 5 recettes vous auront plu. Si vous aimez bien, n'hésitez pas à liker pour plus de vidéos de ce genre. Je vous fais plein de gros bisous et à très très bientôt. Ciao, ciao